Je me suis dit, mes amis, est-ce que c'est de moi à parler Moi-même, je suis criminel. Je me suis dit, je me est-ce que c'est moi Moi qui saute là, dans ne vois pas monsieur. Là, c'est de moi à parler. Et pourtant, ces bagailles ma fait Qui tellement commencent à faire mal. Je me suis regarder regardez, voyez-vous, ça vite. Vous voyez-vous, monsieur, allez. Vous voyez, monsieur, allez. Bonjour matin pour me jeter la caille. comme président oui m'j'ambé 27 barricades comme président paye mal dans palais 27 Jovenel une président qui je et c'est qui est même s'il fait un pile mauvais et c'est ça qui menait la molle et bonjour bonsoir tout le monde quel que soit côté où dans les moments où pour attendre et des vidéos vidéo sur ça nous pour informer vos mes nouvelles là en détail Il y a là qui passé devant justice américaine a il te passé 220 millions dollars américains pour être capable toutier Jovenel et je venais de canada comme un stack devant vous, et capable de faire ça et de voulez dans pays. Ce tout Ti Marie pap, mon ti Marie pap descend, semblait effectivement tout bon vrai, pral gèl rel kay makorel si sinon t'attendez et puis comprendre tout sa qui a passé dans pays là pour journé jodi Nous va prêter pile mais entre-temps, un stadion, qui dédoublé déraillé par rapport à assassinat jovenel, tout ce vous comment à prend la ri, vérité ou finalement frappe porte là et laissez ça fait noir passer en bas et c'est lumière qui paraît pour clairer g population. M'a toujours à abonné à TV 83 et nous là et dans le informés, quel que soit Jean Saïe sommes toujours là pour porter nouvelles là pour vous dans bon Gentiment. le premier ministre Justin Trudeau l'échita le l'entendait l'y le comprendre l'y analyser l'y voulait regarder l'y ouais ils comprendre la réalité, tout ça qu'elle apprennent, il y a les dérails, il y a au Bali, il y oui, qui est ce qui est mes pays, il y qui est ce qui est mes pays. Mais nous ne pouvons pas accepter que pour le gouvernement du Canada, Chita avec Ariel Henry, parce qu'elle nous reconnaît Ariel Henry, c'est un assassin. Si nous reconnaissons Ariel Henry, c'est un assassin, nous le citons dans tout journal ici, nous ne pouvons pas regarder un criminel comme ça, qui a la tête du pays. Comment nous faisons fait de justice Comment nous a un changement pour l'autre Haïti avec un criminels à la tête Jamais, jamais nous ne pouvons pas prendre ça. Comment nous-mêmes, dans l'international, nous faisons fait connaître Ariel Henry, notre cité là, assassiné, you président et par un peuple. Maintenant, pour nous garder que c'est lui, groupe mette comme, comme dirigeant pays nous, comme à la tête pays nous, nous prenons la bataille. Dans l'international pour nous retirer Ariel Henry dans la tête de l'État. Pour nous faire arrêter Nenel Kassi. Pour nous faire arrêter André Michel, Majorie Michel. Et avec tout le groupe qui était avec lui. Parce que les C'est des corrupteurs, des assassins que vous nous demander que collaboration. Collaboration. Population haïtienne. Parce que nous lever dans l'international. Bataille là, c'est la main chose pour Bataille là, c'est nous pour commencer à faire. Bataille là, c'est nous pour rentrer dans le crâne, Justin Trudeau. Bataille là, c'est nous pour rentrer dans le crâne, groupe monde qui est le gouvernement, Justin Trudeau. Je dis à nous mettre Ariel Henry pour retirer la tête de l'État. Nous disons, nous ne reconnaître pas Ariel Henry. Parce que place Ariel Henry, la qui moment n'a là. Place Ariel Henry, il est en prison. Si nous ne reconnaissons pas lui en tant que peuple. Nous ne pas accepter pour, pour nous garder à la tête du pays. Nous ne pas accepter pour nous garder à la tête du pays. Parce qu'elle n'a pas de légitimité. Jodian, hein, c'est le moment pour nous casser la chaîne. Jodian, hein, c'est le moment pour nous lever, pour nous camper devant toute force noire. Parce qu'Ariel Henry connaît très bien. La place de la pays n'est pas légale, il a pas Mais nous nous disons. Nous ne pas quitter Oligat, ça vient régénérer tête encore. Bataille qui peut être faire là, là. Nous voulons que nous-mêmes, le Canada, pour nous lever, campi. nous voulons que nous-mêmes, l'international, là, nous pouvons lever, campi. nous pouvons mettre pied pieds à terre. Nous pouvons pas dire juste ce truc dont pas la main, Ariel Henry. Lame. Ou pas camper pour dire nous, Ariel Henry, la pays, ou à voir quoi, la institution sacre Juste Trudeau truc dont pas qu'il le Premier ministre du Canada, le, nous ne pouvons pas quitter le droit de Justin pour la un comme Ariel Henry. Mouna, ça pas, mais, dit, en, fak, nous ne pas mériter l'argent. Je dis que nous montrer nous connaissons que c'est de la politique. La politique, es, c'est agir avec des vagabonds pour que le pays ne pas pas avancer. Parce que nous avons tellement de richesses en Haïti. Je dis nous arrêter Michel Martelly. Je dis nous voulons justice qui arrête Réginal Boulos. <mère> j'ai à nous voulons une justice qui a arrêté Dimitri Vob. J'ai à nous voulons une justice qui a arrêté Ariel Henry. André Michel, Yuri Latati, il faut qu'il soit jugé. Evandia Boplan, il faut qu'il soit jugé. Mounsayon, j'ai dit, c'est la main pour nous. Et nous, qui vivons l'international, c'est nous comprenons la réalité. Les peuple haïtiens, est en deux pays. Il ne comprend pas. J'ai dit à sa ça qui nous mettons des forces nous-mêmes qui l'ont. Le 2 avril. Puis les béton parlent avec Justin Trudeau. Le 2 avril, nous avons une conférence qui manifestation en 2 avril. Nous avons à tout le monde, quel que soit le côté que nous. Y. 2 avril, nous le 2 avril, nous parlons revendiquer le droit pays d'Haïti. Le 2 avril, nous avons camper devant le bureau de Justin Trudeau pour nous laisser un message clair. Nous avons camper avec Ariel. Nous pas vouloir Ariel à la tête du pays. Ariel Henry n'a pas de légitimité pour diriger le pays d'Haïti. Jodhien, c'est nous pour faire changement. Nous ne pouvons pas quitter l'international pour faire changement pour nous. Nous ne pouvons pas quitter juste Trudeau pour choisir pour nous. Nous ne pouvons pas quitter un corps groupe choisi pour nous. Jodhien, il faut que nous passions, nous voyons parole. Nous sommes inspectrices nous le dit, C'est trois ambassades qui se posent là. La première tentative de kidnapping le président Jovenel Moïse. Ambassade Canada, ambassade des États-Unis, et si ambassade la France. C'est eux-mêmes qui se posaient présenter au moment qu'ils ont pas arrêté, qu'ils kidnapper le président. Mais si je dis, mesdames messieurs, vous comprenez, vous elle, moi moins well, je dis, hein, on nous mettant international là, surtout. en nous levons les dans le Canada. Nous demandons participation, Aujourd'hui, nous disons, c'est quantité à nous besoin. Nous besoin quantité des haïtiens pour venir parler avec le premier ministre, Justin Trudeau. Nous avons besoin de quantité haïtienne pour dire le Premier ministre Justin Trudeau Est-ce que la qu'on a accepté Ariel Henry comme un criminel à la tête pays? Si as place, nous, de pays? Si tel êtes en place, nous avons besoin de pays d'Haïti pour nous aider à un seul coup. Nous avons besoin de l'autre Haïti pour nous aider à un seul coup. J'ai besoin de la devant le Premier ministre Justin Trudeau devant le gouvernement du Canada pour nous demander à regarder le dossier Ariel Henry. En tant que peuple, entre tant que nation, gros respect que nous donnons à Haïti. Gros respect que nous donnons aux pays qui vivent la caïnou. Nous nous pas pas jouer dans la figure encore. Nous pas pouvons prendre des décisions pour eux encore. Hier par jodi. Avant hier par jodi. Jodi arrêté jodi. Jodi a fait que nous avions qui nous pralait. Pour ça, je ne vais pas jamais me répéter la caïnou encore. Jodi a fait que nous avons des populations haïtiennes. Le 2 avril. Nous pouvons faire des manifestations avec calendrier. Nous parlons de la ministre Justin Trudeau. Coutez la voix du peuple. coûter la voix du peuple. Pas de rapport pour nous prendre des décisions sur le pays. Le corps fondé ici au Canada. Qui ce que le fait pour nous depuis le Que vous mettez Haïti sous tutelle Qui ce que le fait pour nous? Je dis en chaîne, ça c'est nous pour casser. Je dis en chaîne, ça c'est moi-même avec nous pour casser. Jodian nous dit, Ariel Henry nous reconnaît en tant que peuple, un assassin, et criminel. C'est nous-mêmes la nous qui, ouais qui est Ariel Henry, qui nous dit que non Ariel Henry nommé l'assassinat du président. L'assassinat du président. Et Jodian, c'est même groupe qui assassine le président, c'est eux-mêmes qui mettent la trouble entre les pays qui disent, entre eux-mêmes et Ariel Henry, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est eux qui mettent Ariel Henry là. C'est eux qui ont enlevé la vie au président pour être capables de placer Ariel Henry. Et voilà pourquoi, je dis à nous, à la population haïtienne, qui va que nous-mêmes nous voulons camper Qui va que nous même nous voulons aller. Est-ce que nous avons quitté Ariel Henry, nous ne pouvons pas elle. Je vous garantis. Ariel Henry, il faut qu'il y ait Ariel Henry, pas supposé sous pouvoir. Nous ne pouvons pas se connaître. Ariane a répondu. Parce que nous ne le citons la L'international a la criminel. n'est pas supposé. là. faut que nous allons chercher le respect. Nous. Il y a 10 oligarques que le Premier ministre Justitri doit reconnaître en Haïti. qui y un monopole payant. Hein? 10 oligarques, ça va être arrêté. arrêter. faut que vous arrêtiez. Nous ne pouvons pas d'accord pour que le Premier ministre Al-Chita avec vous. Je dis dire, c'est la voix du peuple qui compte. Moi, je veux que, moi, je veux que nous comprenons ça. Sans voix peuple peuple. Rien n'est pas capable de fonctionner. Voilà pourquoi, on a petit je dis nous, avons besoin de prouver. Nous Nous besoin de camper en bataille, ça lendemain Nous avons les manifestations, ça. La coin, mesdames, M. Christophe, Colon et Crémasie, devant le Premier ministre Justin Trudeau, le 2 avril, pour nous camper, pour nous revendiquer droit, nous. droits. Quand nous finissons faire manifestation ça. nous pourrons préparer un soulèvement général pour bloquer des rues, la Canada pour nous de bloquer des rues et pour revendiquer des pas Ariel à la tête du pays d'Haïti avec tout le groupe monde qui est avec lui. Aujourd'hui, nous avons un pays pour nous sauver. Nous parlons pouvons pas cacher à Ariel Henry. Nous ne pouvons pas se monopole. Qu'est-ce que Nous ne pouvons pas avec Ant Ariel Henry. Éviter l'homme. Pour que Ariel Henry capable de plus plus dans de pays. Quand nous avons évité l'homme, nous avons engagé éviter l'homme. Vous engagez engagé des groupes moun en de pays pour mettre une instabilité dans le pays. Pour que vous capable de pays. Pour qu'ils de faire plus de temps dans le pays. Qui s'est compatriot, lui, au Tout en a bataille contre lui. Là, et ça, sous Mais je dis à ce que vous ne pouvez pas pa comprendre. Ce n'est pas Ariel Henry, mais la têtes. Ariel Henry, groupe de groupe de Ariel Henry, groupe Jodhia nous dit, faut que ça termine. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre rien dans nous-mêmes. Nous, nous, nous, nous, nous, de de nous mettons nous des arrestations de groupes de personnes dans le pays d'Haïti. Période. Et nous parlons travail pour que des groupes de monde qui arrêtent dans le pays. Nous parlons le de des droits de pays d'Haïti. Nous des le de monde dans le pays de ça qui sont supposés Nous ne pas prendre rien avec ça. Nous, avons ça fait là, devant le Parlement du Canada. Ça ne parle rien. Jodhia nous justement des force de peuple là. Nous demandons, nous, nous voulons sortir Haïti pour nous donner place à la jeunesse en Haïti, cette implication pas nous nous demandons. Nous voulons prouver nous, que le pays n'est pas prêt comme ça et nous garantissons, mesdames messieurs, le pays n'est pas prêté comme ça. Parce que tout ça que nous parlons, et tout ça que nous comprenons, et tout ça que qui dit, nous dit, nous dit que okay, le pays n'est pas prêté comme ça. Nous parlons décision pour Haïti et nous demandons et nous disons bravo avec des pasteurs. Nous dis bravo tout, avec des gens qui rentrent en de bataille ça, qui voulaient que la bataille ça fait autrement. Nous disons bravo. Parce que maintenant, nous disons nous ne sommes pas prêter avec Monaco. Nous ne pouvons pas prêter avec chita avec Monaco. Mais nous, y Handal, le moment a parlé là. Mais nous, y Handal, lui-même, il reconnaître quel coupable est la mort président Jovenel Moïse. Il y a des qui sa réginal pas dit? Qui Eh bien, décision par peuple Jovenel ne peut pas passer. Référendum peuple, la. le pape passe en Haïti, ça c'était original Boulos. Dimitri Fabdiou, li pas prêté longtemps, la bataille contre nous pendant 50 ans. La bataille contre nous pendant 50 ans. Mais nous même nous devons apprendre ça, nous avons Je dis que nous avons appris l'implication par nous même présentement là, c'est nécessaire. Et c'est pour ça que nous mettons des noms là. Nous même, Matéli, faut que nous fassions arrêter Matéli. faut que Matéli arrête. C'est nous finis. C'est le peuple qui a le pouvoir. Il faut que nous arrêté. Il faut que Dimitri soit jugé. Et nous dit non à Ariel Henry. Ariel Henry, il faut que nous force l'international là. prendre des décisions drastiques contre Ariel Henry pour que nous mettez de côté pour libérer. Et puis oui, pour que Haïti soit capable de jouer une notre juridiction. Parce que Ariel Henry, avec tout le monde qui est là, opposition, il faut que nous fassions arriver sous vous. Et pour y eux, c'est nous pour Ça peut-être à nous parler directement en pays avec Yves Just. Yves Just friend, comment y est-il parlé avec peuple? Bonsoir PDG, Boussa John, bonsoir Madame Sarah qui a suivi nous à distance, et bonsoir avec Chagrin fidèle auditeur. Homme d'affaires, Rodolphe Jean. Près des coupables jeudi vendredi 24 mars là dans le sénat moi président Jovenel Moïse. Rodoljan dit, vit riter by l'argent pour acheter de armes, riter by l'argent pour acheter manger et puis riter paye pour mener Colombier riter pour riter paye agent Jean UNGBN pour rester calme Nicaela recommande recommandé. arriver après avant ça rite possible pour Rodoljan, lui passer L'autre information qui domine l'actualité, l'organisation gauche Haïti, qualifiée, plusieurs ministres, directeur général, qui n'a gouvernement Ariel Henry comme des touristes politiques. Pendant que le ont évidence que l'État haïtien paye pour nous avec l'argent taxe population, ils ont utilisé même l'agent taxe peuple, le ministère d'IGA pour nos pays, pour les familles, qui vivre dans les pays étrangers. Organisation continue pour le majorité ministre et directeur général, qui ne peut voir Ariel rien malgré l'état pour nous, malgré l'état de sécurité, chaque soir, c'est dans le territoire à hauteur de 200 dollars américains par jour. Plusieurs habitants dans diverses zones, dans la communauté de Tant Mali, tant que Moulinsab, tant que Métivier, à coups de plusieurs monde dans la zone qui a des relations avec bandi comme quoi Mounsao c'est un thème de il y aurait dans la zone de Pétionville. Ensemble, habitants dans la localité de Pétionville, fait qu'on est des pays citoyens, les vépiers, la commune de Pétionville, Badi Viterone, qui est au courant de ça, eh bien, par rapport avec ensemble d'actions que l'on est, nous finalement pas remarqué, de mules pas baillent négo en termes de mules, Et de peuple là lui-même, lui fait lui, ça qu'on est avec deux mules ça. L'autre information qui donne est actualité là. Rugez dizaines militaires politiques qui regroupent dans diverses institutions possibles. annonce que deux journées mobilisation, dans la rue port presse, prince la date 26, à 29 mars, 4 vignes là. Ensemble, militants, ça y est, qu'on 26, je pourrais Madame Lalim, allez, avec toute bataille, 29, je peux manifester pour que son constitution en deux pays qui pas respecté, sous aucune forme. Mais c'est ça, ensemble, militants politiques, mandés avec société civile là, que haïtien, qui a souffri dans toute intégralité, pour prendre la avec eux, dans deux dates ça y qui fait 26 déplacement scabé là de façon pour Albaï Ariel Henry mon épierci voilà téléché boustadon va tout entrer dans comment commentaires de un euh, nous connaître Rodolphe Jar lui-même c'est un nom qui maintenant a, bon lui-même les lui coupables dans la mort président Jovenel Moïse mais par contre, il y a des gens qui te chita avec lui et des gens qui le payent. Et juste après que vous dort, déjà ja maintenant, coupable, l'ancien la ma président Jovenel Moïse. Il y a des gens qui en Haïti. Comment qu'ils ont senti au moment ça là que vous connaissez, ils ont dit que il y a des gens en de Haïti qui ont voulu copier pour alimenter et pour poser des actions pour eux. Comment qu'ils ont ressenti au moment là, juste. Effectivement, dans ce ça que on dit, un gros pas de réalité. Quand bien, Rodolphe gens on est une société famille qui vient de comprendre notre pays, qui est juste, monsieur, pas déplacé pour aller comme ça. Ça veut dire qu'on est un média qui fait comme ça aller dans le niveau que vous réalisez. Je veux dire, pour qui ça, Rodolphe gens lui paraît dans le tribunal américain, si nous n'est pas l'unité, qui est cette de ça, qui traite que nous, nous, sommes comme les Alliés pour colombien Nous sommes comme les Alliés pour Pékai. Je dis, la justice américaine est capable de demander aux gens ça. Je dis, la justice américaine est capable de demander une réaction à la réaction. L'état planifié pour assassiner le président. Qui est ce qui était président avant mais en compte de ça. Parce que si on ne pas plus que ça, millions ne peut pas avoir des il ne pas comme comme ça, oui. sûr si que Chita avec des de ça, on ne Et si M. que les coupables, ils à tous les présidents, pas des pour les ils ne pas pour acheter ils des pour les pas pour les filles des pour les filles pour les qui est pour les pour tout le monde, qui est au moins une pour dans le pour aller à l'église? Avant de faire un débat, on ne parlait que l'État libre de nationaliser bien obligatoire. Et je dis, c'est mon côté pour l'État de nationaliser bien la famille jean de PIA. Oui. La famille Gabosta, c'est l'équipe met la France nationale d'Haïti. Imaginez. Vous avez comment dire est nationale d'Haïti? Et puis c'est pour il va tout à l'État. Automatique. Et le Briak National d'Haïti qui est le diriger, de la famille qui n'est National d'Haïti. Et j'ai ça à travailler le qui compte déjà une jeune pour le président. C'est à travers nationale. Et comme les national. qui pour le président, entre comme combien public l'État Voilà. Et ce comme nous, on a côté avec l'État haïtien. Toutefois, l'État, lui, papa, je ne comprends pas encore. la famille jean ça pour aller financer les gens, pour aller tout le monde, encore. tout tout que tout le que tout le monde, vous le le monde, tout le le monde, tout que nous tout le que nous le monde, Comment le brasserie a t il juste brasserie nationale d'Haïti. Lui trouvez le sous à l'aéroport-là, c'est lui-même qui a mangé Coca-Cola, c'est lui-même qui a mangé Cédré, c'est lui-même qui a mangé Cola Couronne avec plus de gens encore. Même bien c'est l'aide, nous sommes qui sont brasserie nationale d'Haïti. Et puis, est-ce que nous avons comment négocier pour le pays Est-ce que nous avons comment négocier pour mettre monopoly sur le pays Dans coup d'État. L'anti-vagueur comme André Michel, l'anti-vagueur comme comme si, oh, Yuri la Tortue, l'anti-vagueur parce nou, que nous est-ce que nous comment les yo prenent pays hein, l'ami peuple haïtien pendant que yo même yo là yo pas jamais capable de dire rien. Boisserie nationale d'Haïti, cela veut dire Pour qui essayez? Est-ce que c'est pour le secteur privilégié ou bien c'est pour Haïti? Est-ce que nous sommes capables de comprendre ce que c'est mieux? Kounyala, est-ce que nous sommes capables de quitter le monde, de générer la tête et de régénérer la tête dans la figure de nous? Et pas le moment pour nous placer des exemples. Et pas le moment pour nous tracer des exemples. Kounyala, c'est eux-mêmes qui ont gagné, boissé à la main, ils juste. Kounyala, ils sont toujours stylés, même non. National d'Haïti, mais qui a un groupe secteur privé, un groupe syrien-libanais, un groupe des gens qui sont dans notre pays, c'est eux-mêmes qui mettent les en moment. C'est ça qu'on voulait dire, peuple là. Effectivement, Bostard, quand vous utilisé le national là, mais pour autant, il pas pour l'État vrai. Vous juste mettre national là-dedans, comme vous parlez pour l'État, mais pour autant, c'est pour nous-mêmes qui secteur privé. c'est pour les jeunes c'est pour la famille Charles André d'Haïti, c'est la gamme, ils font bière, c'est la ils cola c'est le Vous mais il y a des tout tout la pour tout il y a une responsabilité pour vraiment nationaliser bien ça. On va regarder encore. Oui. Mais oui, on va être de national. Pour qui est-ce lié C'est pour Pino Oli. Pino Olié, qui est qui lié On est dans le secteur privé. Qui est-ce qui Pino Olié Bon ami, Michel Joseph Matéli. Ah. Mais coudala, nous allons ah. nous, nous, nous, nous, nous, montrer, nous, Michel Matéli, côté qui, a, qui avec Jacques il a analysé. C'était Michel Martelly qui était là avec Jacques. Et nous connaissons que la Président Jovenel Moïse sorti de Martelly. Et qui est coupable dans la mort Président Jovenel Moïse, Jacques, qui c'est bon bon monde, Michel Martelly. Mais là maintenant, le pays d'Aïtien, mettre le pays d'Aïtien, c'est bon ami, Michel Martelly. Effectivement, vous savez que nous disons que nous que nous nous et y nous un bidon, c'est pino qui on dans le secteur privé. D'ailleurs, les Michel Matéli candidat, depuis cette Michel Matéli était a la campagne, c'est tout qui te tout du qui fait mettre le national qui était en balle, montrer Pigo Bank PYCBH qui fait banque de la République d'Haïti, mais il y a plusieurs banques encore, comme BNC, qui annonçait que le Sénat Sucris à n'a pas pour question d'insécurité. Non, n'apprêtez là, n'apprêtez là, n'apprêtez. Banque pays a y a encore, juste? Pigo Bank PYCBH. Pigo Banc qui fait banque de la République d'Haïti. Ok. Qui est-ce qui a la tête banque ça yo, juste? C'est Haïtien ou bien c'est secteur qui privé? Mais ça, comment ça qu'on fait L'on peut choisir au gouverneur pour mettre la tête de H, c'est le Sénat République, c'est le président avec le Premier ministre, qui a choisi trois mounes, et puis vous voyez le dossier dans le niveau du Sénat République. Oui. Lorsque vous voyez le dossier dans le Sénat République, vous pouvez analyser le dossier pour reconnaître connaître. Qui est-ce qui est plus crédible de trois personnes, qui a vu le jeu gouverneur de là. Oui. D'ailleurs, d'autres général c'est toujours conseil qui dirigeait, un conseil d'administration qui dirigeait. Et puis je qui est-ce qui m'a fait toujours votre pays? C'est jean badin Dubois. Monsieur plus passé 10 à 15 années, moi je dis l'enquête, institution ça. Jean-Barin Dubois, qui est signé, qui est? Bon ami, Michel Joseph Mouatéi. Alors clairement que ce poisson qui a fait mon bouillon qui gagne en grand pays, et nous ça que nous dire, si que notre bataille, pour nous retirer les pays, nous ça, là, qui nous total pour nous, dans toutes les institutions, parce que toutes les institutions, c'est comme si on s'est passé là, dans un de l'ensemble de la politique, en grand pays. là j'ai même dans la banque, Michel Martelly, c'est le monde qui parle, qui like Andepay, est dans pays, qui a crasé le peuple comme ça, en un pays, c'est même Michel Martelly encore. Oh, Bosca, l'on est contrôle contre le conseil d'administration BH, C'est contre le pays, on est pour de pays Michel Martelly, président, lui, il est que tout le déplacé pour le défendre BH pour l'alcool en bas. Pour Oui. permet aussi que BRH pour le parler pas de l'alcool en pas de sortir de sortir de l'alcool en République d'Haïti qui se BH c'est l'État gouverné la donne. Tout les tout tout le pays de la chita, réserve la et la justice dans trois là qui a fait des crimes en pays et trois noms reliés encore à Michel Martelly. En de pays, il y a qui la même, pas de peuple là même, par comprendre rien. Il y a Michel Matéli, Michel Matéli, et c'est même Michel Matéli encore qui a mis pour souci. Nous connaissons tout et te avons parlement qui. te. Oui. L'éclair, je dis, si nous avons 2-3 qui passent dans notre État, qui au moins absoussent l'État, c'est Michel oh. Matéli, c'est Joseph Brise, c'est Josquem Brise, c'est pour l'annexion, comme M. le Président Bosca, je contrôle toute la gamme de PIA. Je contrôle le body, je contrôle le secteur santé, je contrôle le secteur éducation, je contrôle tout le secteur de PIA net. D'ailleurs, Michel Matelly lui-même, si ce n'est pas diaspora qui t'a dans le couple avec Citoyen Sahara, à ton conseil, je t'en calerai un de pays comme gros gros candidat. Nos prochaine élection, c'est parce que je dis à lui même lui calais qui empêche que M. dans mon pays étranger, ça qui vient de la cause, M. pas à l'aise en Haïti, tout. Vous voyez, tout dénétant ça, il n'y a aucun balle qui est ni en France, ni aux États-Unis, ni au Canada, par équipe Michel Matélian. Et c'est parce que, il a pas de problème. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a encore. Ça, c'est ça, il a encore, parce que Jasper a mis des pieds dans la balance-là. Ouais, mais ça qu'on dit là, c'est peut-être ça de même. Il juste nous dit, Diaspora des Haïtiens vivant à l'étranger, bataille Haïti, c'est l'amène ou lié. Bataille pays, c'est l'amène ou lié. Est-ce que nous te voyons le programme Michel Matelite qui est en train sous pied La France, bon, de toute façon, Canada, c'était chaque année, il était en train de Canada pour venir faire le programme. Ni. Nous valons le son tom-tom, c'est terminé. Bagayera avec ça, nous finissons avec lui. Etats-Unis même, et peut-être ça n'a pas dit peuple, n'a pas dit... C'est nous qui avons le pouvoir là, nous. nous. C'est ça que le peuple a pas compris, nous, juste. Et c'est ça que nous-mêmes, nous avons montré Haïti, aujourd'hui. là. Ariel Henry n'a pas supposé nous faire. Mais comme le peuple a dormi, mais nous-mêmes, nous, nous parlons le travail pour nous faire arriver sur Ariel Henry. Parce que nous disons non. Nous parlons le travail pour que l'international arrive sur Ariel Henry. Parce que nous parlons de nous, sans souffle à caillou parce que nous avons des décisions, nous avons un pays. Nous avons un peuple qui a besoin de, de Napoléon, la caille Nous avons un peuple qui a besoin de dire moi-même, je fier de ce que nous sommes ici Parce que nous sommes un pays qui est pire l'armée, qui éliminait l'armée Napoléon, qui est pire que l'armée. Nous sommes premier pays qui fait respecter le droit. Nous sommes un premier pays. Cela veut dire que nous-mêmes, nous, nous, nous avons flambeau pour nous protéger. Nous ne pouvons pas quitter des gens comme Voyou Sayo, Sangoué Sayo. Moi, je crois Michel Martelly, je ne suis pas fier de lui comme moi, qu'on n'a pas de parti avec lui. Avec Michel Matéli, que nous bayons exemple international là, on pense que monsieur, nous n'avons pas le point même exemple à tout. Kounya là, regardez Yuri la tortue qu'on fait Marc Aclie, vient traverser, vient Canada, l'année like étranger. Maintenant c'est terminé. Voyez ça yo, Bagayi ça veut nous paver au côté que nous y. A a et c'est là que la bataille la plus belle. C'est là que nous avons faire cette bataille là. Allez au delà, au delà. Bataille n'a pas tellement belle. Nous même nous disons monsieur, nous a fini avec vous. Ouais, devenez comme en Nenel Kassi André Michel. sont question de temps. Parce que André Michel, il faites nous comprendre, il juste. Avec des paroles, parce que nous sommes toutes. Avec des paroles qui sont en touche, André Michel, c'était criminel. Oui. C'est ce que avez avons photo sur est, vous les fonds, deux photos. Qui fait ancien sénateurs, Nenel et puis Steve Kaoli. Non, ministre parler là, autorité américaine à peine sanctionné ancien sénateur Lenel Kassi et puis homme d'affaires Sylv Kaoli côté que deux mounsayo pas qu'à entrer dans le pays Canada parce que gouvernement juste un droit de loi sanctionné de parce que il y a des démêlés avec criminels en dans le pays d'Haïti, il y a une question pour créer instabilité politique et puis il a question de créer une sécurité qui gagne en pays d'Haïti. Ça veut dire, nous filmes Kaoli, nous en tous les deux qui sont entrés dans le pays Canada, parce que le gouvernement Canada a peine sanctionné tous les M. ça Vous savez que vous déjà imagination, c'est mettre avec ensemble, qu'on ait visage, je connais le cas déjà, le Sub Kaoli, visage pas tellement connu c'est que le monde connaît si gaoli qui a peine fonctionné là par gouvernement Canada